Comment avez-vous vu le match face à l'Égypte en finale c'était un match, euh, un match euh, très équilibré. Enfin, très équilibré, dominé, par le, dominé quand même par le Sénégal. Et, et je voyais l'équipe d'Égypte qui avait beaucoup souffert euh, euh, en demi-finale, en quart de finale, parce qu'elle a eu un parcours vraiment de champion. Et je me suis dit euh, toujours avec la même manière, euh, la même stratégie, ils arrivaient à, à, à éliminer leurs adversaires, de la même façon. Et plus le match avançait contre le Sénégal, et plus je voyais le même scénario arriver, avec euh, l'expérience, avec euh, la malice, avec, euh, avec euh, tous les coups euh, possibles pour réussir. Et, et je voyais quand même euh, physiquement que l'équipe euh, égyptienne est allée au bout d'elle-même parce qu'elle a eu un parcours euh, incroyable et arriver à tenir quand même le Sénégal euh, qui était beaucoup plus frais et qui avait moins souffert lors des matchs précédents. Donc euh, euh, ils ont quand même réussi à amener le Sénégal avec un gardien extraordinaire. <rire> avec un gardien extraordinaire ici, c'est une légende ici au Sénégal. Euh, vraiment euh, une équipe euh, à féliciter parce que... Euh, et qui allait au bout d'elle-même malgré, malgré la fatigue physique. Euh, pour l'histoire, on pourra dire que le Sénégal, pour sa première étoile, euh, méritait quand même de gagner ce match. C'était prédéterminé que le Sénégal et l'Égypte jouent une autre fois dans la phase finale des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pensiez-vous que la confrontation serait plus facile après avoir remporté la, la finale de la Coupe des Nations Pensiez-vous que les choses deviendraient plus difficiles? Mais c'est un ascendant, un ascendant psychologique, peut-être d'avoir gagné et, et encore d'avoir gagné, oui. Parce que bon, quand vous allez au tir au but, euh, c'est pile ou face, c'est le destin. Euh, ça vous donne un peu, un peu plus de confiance, mais euh, les joueurs savent que ça a été un match extrêmement difficile. Et contre l'Égypte, c'est toujours très très difficile. Euh, des joueurs très techniques, euh, malicieux. Euh, avec un salat. Donc, euh, mais on s'attendait aussi à une revanche. À une revanche. Euh, quand vous êtes euh, l'Égypte ou un animal blessé, euh, on s'attendait à un match extrêmement difficile de revanche euh, contre, le contre le Sénégal. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, euh, euh, le match à okay. ça a été difficile. Et puis euh, l'Égypte a joué son match comme d'habitude, 1-0. Euh, on, on ferme la porte et c'est fini. Quoi. Le Sénégal n'a pas été capable. Euh, de trouver une solution et c'est ça aussi le problème de cette équipe. Face à des blocs très bas, c'est très très difficile et c'est difficile pour le Sénégal d'avoir des espaces et l'Égypte a compris que face au Sénégal, il faut, il faut, il faut jouer un, un bloc bas. Dans les, les qualifications de la Coupe du Monde 2002 et euh, de la Coupe du Monde 2022, le Sénégal euh, a joué au cœur. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une, di une différence entre les deux matchs euh, Oui, il y a une différence. Il n'y avait pas les, les, les lasers. <rire> il n'y avait pas les lasers. Mais non, non. Je pense que moi, je me rappelle l'atmosphère, l'atmosphère incroyable parce que les supporters étaient tout en tout en blanc, tout en blanc, et, et ils sifflaient et quand ils sifflaient. Euh, à 2 mètres, on ne s'entendait même pas. C'était une atmosphère incroyable. Et je pense que le match, le match de 2022 aussi, ça a été peut-être moins, moins de supporters, mais, mais une atmosphère aussi euh, électrique parce que ça a été un match euh, avec beaucoup de pression. Même nous, euh, en tant que spectateurs, on, on sentait cette émotion, euh, cette rivalité. Et, mais c'est ça aussi le football, c'est ces ambiances comme ça qu'on a envie de, de vivre. Et ça, c'est tout en l'honneur de, de, de l'Afrique parce que quand on voit des, des, des stades remplis avec cet engouement, on est fier, On est fier d'être africain, on est fier d'avoir des stades énormes comme, comme, comme celui du Caire. A, moi, je me rappelle en 2002, j'ai impressionné par, par, par ce stade. De 100 000, 100 000 supporters là-bas, c'était incroyable. Et ça, c'est impressionnant. Lohan de Mohamed Sabah. Avez-vous senti qu'il y avait d'autres sources de danger dans l'équipe égyptienne Oui, j'ai senti. Mohamed Salah était un peu cadenassé et on savait que c'était un danger permanent. Mais il y avait aussi un ailier gauche, comme un... Toussaut, comment est-ce que j'ai oublié, il s'appelle Sousco. Un ailier gauche qui est rentré, qui nous a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Un euh, gauche, gauche, il est rentré. Euh, Souso, Souso, Il nous a fait, il nous a fait, il nous a fait trembler parce que c'est un joueur extrêmement technique et et on a on a, on a apprécié qu'il soit rentré tard parce que je pense que ce joueur-là s'il était rentré plus tôt, il nous aurait fait très très mal, très très mal. Ah oui, j'ai vu, j'ai apprécié la qualité de ce joueur, euh, très fin, euh, très tonique et vraiment, heureusement qu'il est rentré tard. <rire> ah oui, non, non, non, moi je n'ai pas compris comment, pourquoi il n'était pas rentré plutôt, soit il était peut-être blessé, j'ai pas compris, mais, mais ouh, il, on a vu la différence quand il est rentré, hein. sincèrement, il, est, il, a, il, a, il, a, il a éclairé le match, hein. il a, par son entrée, très incisif, très... très non, très très bon, très très bon le